Dans une précédente vidéo, nous avons vu l'instruction if-else. Dans cette vidéo, nous allons revenir dessus et en particulier, nous allons vous expliquer ce qui peut être contenu dans un test. Donc revenons sur cette syntaxe de if-else. Vous commencez avec l'instruction if et ensuite vous mettez un test. Nous allons revenir dans quelques instants sur exactement ce que peut contenir ce test. Ensuite, on a un deux points qui signifie qu'on va avoir un bloc d'instructions. Ce bloc d'instructions ne sera exécuté que si le test est vrai. Ensuite, on peut avoir de manière optionnelle un ELIF avec un bloc d'instructions ou même plusieurs ELIF avec des blocs d'instructions. L'intérêt de ces ELIF, c'est de faire des tests supplémentaires. Donc ça va fonctionner de la manière suivante. Vous commencez avec le premier IF. Si le premier test est vrai, vous, vous exécutez le bloc d'instructions et vous sortez de votre IF-ELSE. Si le test 1 est faux, vous passez au deuxième test, le test 2. S'il est vrai, vous exécutez le bloc d'instruction correspondant. Sinon, else if, else if ça veut dire else if, vous passez au troisième test et vous continuez de manière successive jusqu'au dernier test. Si l'intégralité de vos tests est faux, vous pouvez, avec le else optionnel, faire une exécution d'un bloc d'instruction. Donc, en résumé... Si test 1 est vrai, vous exécutez le bloc d'instructions correspondant. Sinon, vous passez à test 2. Sinon, vous passez à test 3. Et si aucun des tests n'est vrai, vous finissez dans else et vous exécutez le bloc d'instructions de else. Donc, en fait, dans une structure if, elif, else, un seul bloc d'instruction sera exécuté. Regardons maintenant ce que nous pouvons avoir dans un test. Dans un test d'un if, ou d'un elif, vous pouvez avoir absolument n'importe quelle expression. En fait, le test va évaluer, euh, va appeler la fonction built-in bool sur le résultat de l'évaluation de cette expression. Donc, vous avez une expression, cette expression va être exécutée, elle va produire un objet et vous allez appeler bool sur cet objet. Que va faire bool sur cet objet Il va appeler soit la méthode double underscore bool double underscore, qui est une méthode spéciale, lorsque nous parlerons des classes, nous reviendrons largement sur ces méthodes spéciales, et cette méthode boule va retourner vrai ou faux, qui sera pris en compte par le test. Ou alors, s'il n'y a pas de méthode boule, il va appeler la méthode laine. Si la méthode laine retourne 0, ce sera faux. Si la méthode laine retourne quelque chose d'autre, ce sera vrai. L'intuition derrière ça, c'est qu'un objet vide de longueur vide est considéré comme faux. Un objet qui n'est pas vide est considéré comme vrai. Regardons maintenant quelques exemples d'expressions que nous pouvons avoir dans un test. D'un if ou d'un elif. Donc ces, ces exemples ne sont pas exhaustifs mais vous permettent de couvrir un panorama de tests que l'on peut faire. Premier exemple, c'est mettre directement un type built-in. Un type built-in, s'il est false, 0, none ou n'importe quel type, liste, set, dictionnaire, chaîne de caractère, tuple, vide, il sera considéré comme faux. Tout le reste est vrai. Donc regardons un exemple. Je définis un dictionnaire et je fais if, d, print de D. L'intérêt de faire ça, c'est que si mon dictionnaire est vide, je ne fais pas de print. S'il y a quelque chose dans mon dictionnaire, je vais afficher ce que contient mon dictionnaire. Deuxième exemple, je peux mettre une comparaison. Donc, je peux mettre supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, égal ou différent. Donc, regardons un exemple. Si A est différent de B, je vais afficher faux. Troisième exemple, le test d'appartenance. Je peux faire « if a in mark », donc si la lettre « a » est dans la chaîne de caractères mark », j'affiche « ok ». Donc là aussi, un test extrêmement simple et encore une fois intuitif. Donc ici, j'incite sur la nature explicite et proche du langage naturel de Python. « if a in mark », c'est « si a » est dans « mark », alors j'affiche « print ok ». On voit que c'est extrêmement facile à lire et à comprendre. Exemple suivant, un retour de fonction. Que va être l'évaluation du retour de fonction On va évaluer l'objet qui est retourné par l'appel de la fonction avec les règles qu'on a vues précédemment. Donc je fais une chaîne de caractères qui est égale à 1, 2, 3. Et je regarde if s is decimal, on voit que 1, 2, 3 est décimal. Is decimal va donc me retourner un boulet true ou false. Dans ce cas-là, ça va être true. Je vais donc pouvoir bien faire mon print de int de s, puisque s est une chaîne de caractères qui représente un entier. Regardons maintenant ce dernier cas. Ce sont les opérateurs de test booléens. Hein. Lorsque vous avez plusieurs conditions, vous pouvez les combiner avec ces opérateurs. A AND B est vrai si A et B sont vrais. A ou B est vrai si soit A, soit B est vrai. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que ces opérateurs sont ce qu'on appelle short circuit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que A et B est vrai si les deux sont vrais. Donc si on évalue A à faux, on sait que le A et B sera faux, donc on n'évaluera pas le B. De même, A ou B est vrai si A est vrai, donc si jamais A est vrai, dans le A ou B, on n'évaluera pas le B. C'est ce qu'on appelle short circuit, court circuit. On va court-circuiter l'évaluation si on sait que le test est de toute façon déjà validé. Et puis pour finir, on a note A qui permet de retourner vrai si A est faux. Donc regardons un exemple. J'ai une chaîne de caractères qui vaut 1, 2, 3. Et je regarde si 1 est dans ma chaîne de caractères et que s est décimale, alors je vais faire un print de ma chaîne de caractères convertie en entier plus 10. Pour finir, je vais vous montrer un petit jeu fait uniquement à base de test if, elif, else, qui est le suivant. Donc on va juste faire s égale input, quelle est votre question Input est une fonction built-in qui vous permet de taper du texte dans, le, dans un terminal. Lorsque vous faites un retour chariot, cette chaîne de caractères va être mise dans une chaîne de caractères et s va référencer cet objet. Donc Après, vous pouvez manipuler ce que vous avez tapé sur le terminal. Ensuite, je fais un if s start with bonjour, donc si jamais ma chaîne de caractères commence avec bonjour, je vais simplement afficher un print bonjour, comment allez-vous Et ensuite, je fais un elif si jamais la chaîne de caractère bien est dans ce que j'ai tapé, alors je vais afficher, c'est super. Ensuite, je fais, si jamais dans ma chaîne de caractères j'ai by qui est contenu, j'affiche simplement au revoir, et sinon, je vais afficher print, mais encore. Voilà, donc C'est un tout petit jeu, vous n'allez pas passer une année là-dessus, mais vous verrez que ça vous amusera quelques minutes. Nous venons de voir l'instruction if, elif, else, qui permet de faire une évaluation conditionnelle de blocs de code. Nous avons vu que les tests étaient très expressifs, ce qui vous permet d'écrire du code qui soit simple et intuitif à lire. A bientôt